Okay. donc euh, quand je disais qu'il faut peut-être pas partout planter ici c'est un bon exemple sur la partie haute J'aurais pas dû parce qu'on circule ici avec des engins on stocke, et donc c'est rare qu'on arrive mais euh, ça, ça arrive quoi hein, que... donc là c'est du noyer euh, commun hein? bon j'aurais je peux mieux faire, je suis sûr, celui-là, cette branche en bas, peut-être que je peux encore le faire. Il faudrait que je demande vraiment à quelqu'un qui s'y connaît, si ça vaut encore la peine. Tu vois cette branche à gauche là oui, oui. Est-ce que ça vaut encore la peine Mais bon, il y aura quand même euh, 2,50 mètres de, de tronc. Là, là, on voit bien que le, bon, le noyer est exigeant en eau et en profondeur du sol, mais aussi en, aliment, en alimentation. Parce que bizarrement, de l'autre côté, c'est net, ça pousse mieux en bas où il y a de l'eau. Ici, à la limite, ils sont plus beaux sur la partie haute. Et la raison, c'est qu'on a toujours stocké ici du fumier. Les brebis, quand elles chômaient c'est toujours ici. Donc c'est sur la partie haute. Quoi. Ils ont mieux mieux poussé ici. Là, il y a pas mal de gourmands. Vous voyez que je ne taille pas tout le temps. Hein. Mais euh, là, ça peut se reprendre. Quoi. Mais on voit très souvent la, la hauteur du, de la protection. Hein. Donc quand... Ouais, je pense que c'est à peu près ici. Sur celui-là, on ne le voit pas, pas trop. mais euh... Est-ce que ça a frotté Non, que, que c'est là qu'il a fallu intervenir beaucoup. Ouais. Souvent à 1,80 m. Il, il, la première année, je pense qu'on avait des bonnes conditions, mais il a, ça a poussait très très bien. De, tous les arbres sortaient en euh, une année d'un tubex de 1,80 m. Et donc, euh, vous savez comment ils sont, hein? euh, on enlève le tubec, c'est des lianes, Vous hein? J'ai juste à m'angoisser un peu, mais euh, après j'ai vu que quand même, ils se, ils se renforcent. Donc là, 12 mètres sur 12, euh, on passe facilement. Oui. Avec, des, avec le tracteur, avec... Euh, je pense même que... Donc, ces parcelles-là qui ne sont pas plantées, qui étaient en prairie maintenant, euh, euh, à droite là, hein, sont en, en métaille. Parce qu'on a besoin de, de, de grains, quoi. Puis